Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais répondre à la question comment avoir de bons résultats en trading. Vous êtes nombreux à vouloir gagner de l'argent en bourse et je le comprends puisque aujourd'hui placer son argent en banque ne rapporte plus rien donc il faut trouver bien sûr une manière de gagner de l'argent puisque euh, maintenant même l'épargne va être taxée. Donc si vous laissez votre argent en banque, si vous ne l'investissez pas, vous allez être taxé. Donc la question est de savoir comment faire pour qu'on puisse faire fructifier son argent. Une des manières bien sûr est d'utiliser la bourse, euh, l'effet de levier euh, que représente la bourse, puisque vous pouvez gagner quand même des sommes relativement importantes. Mais euh, il faut bien sûr euh, trouver la manière de bien trader, bien gagner en bourse, bien investir en bourse. Et pour cela, euh, ça fait des années que moi je me suis mis euh, dans les conditions d'avoir euh, un bon rendement euh, en bourse et en trading. Et j'ai cherché donc différentes méthodes et la méthode euh, aujourd'hui qui pour moi est la meilleure est de trader à très court terme. Alors ça étonne euh, pas mal de gens qui ne connaissent pas la bourse, qui ne connaissent pas le trading. Il euh, y en a qui pensent qu'il faut acheter une action et attendre des mois, voire des années pour, euh, pour que ça rapporte. Alors si vous avez de la chance, ça peut fonctionner. Mais comme vous avez euh, parfois des, des changements dans l'économie très importants, c'est assez risqué et vous devez surtout avoir un capital très important. Par contre, si vous n'avez pas un capital important, le trading à très court terme est certainement la méthode la plus efficace pour gagner rapidement de l'argent en bourse. Pour cela, ne cherchez pas euh, vous-même une méthode, il vaut mieux que vous suiviez des méthodes qui vous expliqueront d'abord les bases euh, du trading, de la bourse et ensuite qui vous donne euh, une manière euh, très rapide de pouvoir justement trader avec des indicateurs assez simples, avec une, une plateforme de trading assez simple, une méthode facile à apprendre. C'est ce que moi j'ai mis au point après avoir euh, tradé pendant une dizaine d'années et avoir cherché les meilleures méthodes. Donc j'ai mis au point une méthode de scalping, vous trouverez un lien sous euh, cette vidéo. Euh, qui vous permettra donc euh, de vous inscrire et vous verrez en vidéo donc, la méthode que j'utilise tous les jours et qui me donne un taux de réussite élevé et qui permet ainsi de faire fructifier mon argent. Donc, euh, moi je ne laisse pas mon argent en banque ou le moins possible, donc euh, je le fais fructifier en bourse et puis j'investis dans l'immobilier. Euh, je vous conseille euh, de faire pareil, donc ne laissez pas votre argent en banque parce que ça ne rapporte plus rien et même ça vous fera perdre de l'argent. Donc euh, il est important maintenant de trouver une bonne méthode de, de trading et euh, c'est ce que je vous, je vous incite à faire. Donc tradez, apprenez à trader vous-même, ne laissez plus votre argent en banque parce que les banques ne vont plus vous aider à faire fructifier votre argent. Donc il faut réellement que vous investissiez et je pense que la meilleure manière aujourd'hui d'investir est de le faire vous-même en apprenant vous-même à faire fructifier votre propre argent. Voilà donc une méthode de scalping, trading à très court terme, vous êtes exposé le moins longtemps possible aux fluctuations du marché, vous rentrez en position au meilleur moment, vous sortez au meilleur moment également en faisant des gains rapides mais certains, vous avez les résultats Immédiat. Vous ne devez pas attendre deux mois avant de savoir si votre argent va vous rapporter quelque chose. Non, tous les jours, vous savez faire le bilan de votre journée et vous voyez les gains que vous avez fait sur une journée. Voilà, donc euh, j'espère euh, vous avoir aidé à avoir un petit peu plus clair sur euh, la méthode idéale pour euh, gagner en bourse et pour faire, fructifier votre argent. Si vous êtes intéressé donc euh, par euh, ma méthode, vous avez un lien ici en dessous. Euh, vous verrez que vous pourrez apprendre cela en 2-3 jours sous forme de vidéo. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez m'envoyer euh, des emails. et j'y répondrai avec plaisir. Dans les 24 heures, vous aurez ma réponse. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et j'espère vous retrouver soit dans une prochaine vidéo, soit comme étudiant d'une de mes formations. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.